comme prévu, nous sommes à Bonabéri pour rencontrer l'artiste. Je vous ai dit, monte en puissance au Cameroun. C'est une étoile filante parce que son âge n'a rien à voir avec son nombre d'années passées dans l'art, parce qu'il a assez d'expérience qui nous étonne à la limite. Euh, lui, après la matin d'amour qu'on a consommé sans modération, il nous revient très prochainement, ou encore, il nous vient cette fois-ci avec euh, le titre église réveillée. On se pose des questions euh, partout dans l'agglomération du littoral. Les proches se posent des questions mais cette fois-ci, certainement, il aura la possibilité de nous répondre parce que nous n'avons pas affaire à lui seul. On a délocalisé une grosse pointue également dans la culture camerounaise. Il s'agit bien sûr de monsieur Mbiki que vous aurez l'occasion de découvrir sur ce même plateau. Euh, mais bien avant, accueillons comme il s'agit monsieur Fred Mienga. Fred Mienga, bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a la grosse forme Toujours. Ouais. ouais toujours, toujours. Bon, ça fait quoi Comment se passe le dimanche de ce côté Ah, c'est hyper cool. hein. Hyper cool hyper, hyper cool, hyper cool. Alors, maintenant, quand on passe partout, on écoute Fred Mienga, Fred Mienga, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est un jeune véritablement qui a chanté ça Est-ce que c'est un vieux D'où est-ce que tu tires ton inspiration mon inspiration vient de Dieu. Ouais, de Dieu. De Dieu. Essentiellement. Essentiellement. Essentiellement. Parce qu'ils ont toujours tendance à dire, euh, j'ai mon inspiration dans ce que je vois au quotidien, j'ai mon, mon inspiration dans ce que ce qui se passe autour de moi. Ne penses pas tu que l'artiste est véritablement, comme on le dit, le miroir de la société et qu'il faudrait, à côté de ce que Dieu donne comme inspiration, dire par exemple j'ai vu le voisin sortir avec la voisine et du coup ça m'a donné aussi une inspiration. Est-ce qu'à côté de l'inspiration divine, il n'y a pas une autre inspiration on exactement, ouais. exactement, mmh. bien en fait, ouais. tout à fait, tout à fait. Parce mmh. que c'est ça qui, re, qui, qui relance l'inspiration. Ouais, ouais. C'est-à-dire quoi, je vais m'expliquer, mmh. l'inspiration est d'abord divine. Ouais. Et le reste suit. Justement. Voilà. Ok. Bon, euh, les gens demandent partout, Fred Mienga, pourquoi son nom partout Comment c est, c est les plus il depuis combien d'années qu'il est dans la musique, Fred Mienga depuis bientôt 10 ans bientôt 10 ans 10 ans wow. ça voudrait dire s'il était comme les autres il serait déjà en train de dire très bientôt 10 ans de carrière ou encore il aurait déjà célébré ses cinq ans de carrière <rire> mais Fred Mienga n'a pas, pas encore euh, au bout des surprises raison pour laquelle il n'a encore rien célébré alors Fred Mienga, euh, trop attendu église rêvée de quoi s'agit-il il, il s'agit de ce morceau même hein de ce morceau, de dans ce, ce morceau, qu'est-ce qu qu qu'on a pu mettre dans le morceau en question En effet, Église Réveillée, cela me, me vient dans l'esprit. Mm. Pratiquement 5 ans aujourd'hui que ce morceau est en manquette. Wow. Et c'est aujourd'hui que j'ai décidé mm. de, de promouvoir ce morceau. Voilà. Parce oh. que Église Réveillée, c'est quoi je vais le dire s'offrir en effet euh, voilà, l'église ouais. réveillée c'est quoi c'est que euh, nous ne sommes pas euh, aveugles mm. de voir que le monde aujourd'hui est dominé par ces églises mm. de réveil mm. alors, qui minent et qui mm. emboîtent le pas ouais. à beaucoup de couples et à toute la population justement voilà pour cela je ne condamne pas toutes les mm. églises réveillées parce que parmi elles mm. il y a celles qui ténisent l'image de Dieu ouais. voilà et c'est sur ça que je me base pour pouvoir dénoncer et je reste le premier à, à dénoncer cela de, de la manière la plus euh, la plus euh, autorisée, la façon la plus voilà. élevée en même temps, ouais, mm. au même temps ouais. mm. maintenant euh, on se pose la question oui euh, est-ce qu'on est en train de situer l'église euh, réveillée dans le cadre des flots qui minent la société ou encore comme euh, euh, chose qui vient euh, de plus en plus essayer de rendre notre foi plus solide. De mm -hmm. rendre la foi plus solide. Mm -hmm. Parce que, euh, en effet, euh, je dis, euh, quand je commence le morceau, je dis, je ne condamne pas toutes les églises réveillées. Ouais. Mais parmi elles, mm -hmm. il y a celles qui ternissent l'image de, de Dieu. Donc, quelque part, dans ces églises réveillées, ouais. il y a également Dieu. Mais si vous ne trompez pas, il y a une phrase, les églises réveillées qui poussent comme des champignons. Oui, oui. Ouais. Est-ce que euh, dans ça, à côté de ce qu'on soit en train de ternir l'image de Dieu, il n'y a pas aussi une sorte de, de nuisance dans ça, nuisance dans le euh, de genre, euh, je parviens pas à dormir chez moi, à cause de l'église réveillée. Je, je, je, ma, ma famille et moi, on ne s'attend plus à cause de l'église réveillée. Si je comprends ce bien, c'est la chasse à la sorcière bien sûr bien sûr parce que n'importe qui se lève hein, il prend la bible il se déclare pasteur hein? je suis dépassé hein? il se déclare pasteur et il escroque les gens malheur à ces gens hein? malheur ton message va à qui ça va tout droit vers les autorités qui devraient essayer de faire le truc dans ça ça va tout droit les dirigeants de ces églises réveillées qui devraient euh, essayer également de retirer euh, dans leur lot ceux qui euh, ternissent l'image de Dieu ton message c'est qui, tu vis qui dans ça ça va aux fidèles qui, qui n'ont pas le sens du discernement et qui finalement se retrouvent être en train de euh, se séparer de la famille parce que mon frère ne va pas aller dans mon église directement on ne s'entend plus, ah oui. à qui s'adresse ah oui, le message Oui, mon message s'adresse à tout le monde mmh. A tous ces gens dont vous avez énuméré, mmh. c'est-à-dire le gouvernement, ouais. euh, le lambda, mmh. celui euh, la personne lambda du quartier qui est manipulée par ces églises et tout, et tout, et par ces gens, en fait, mmh. qui, les lobbies et tous ces gens qui minent, qui minent le monde. Ouais. Je m'adresse à tous ces gens mmh. parce que tout le monde fait en partie de... de de, de la chose justement. et tu penses que ton message pourra véritablement aboutir ça Bien va sûr. jouer son rôle euh, interpellateur ou ça va tout euh, d'un coup changer la donne <rire> ah, je remets tout entre les mains de Dieu mais je sais une chose hmm l'église réveillée va faire un carton ouais. et ça, ça va parler ouais, ça fait euh, un carton. Euh, oui. ok donc on a compris que ça fait un carton parlant justement de carton parlant de carton je pense qu'avant que nous n'arrivons à l'église réveillée nous étions hier avec la matin d'amour la matin d'amour qui euh, se jouait dans tous les chaumières dans tous les bois de nuit, euh, dans tous les snacks dans tous les endroits de référence en effet vous avez à côté de euh, ce qui pouvait se passer comme musique accompagner cela avec les gadgets à l'installe et shirt et bien d'autres. Je m'en vais tout droit vers le producteur qui a encore renouvelé sa confiance envers l'artiste qui nous rassure euh, ce qui a poussé, euh, ce qui l'a poussé à être aujourd'hui avec Fred Mienga, se fidéliser avec Fred Mienga et laisser l'autre d'autres talents à côté pour soutenir essentiellement Fred Mienga. Messieurs, le jeune producteur en la personne de Mbiki, il nous vient du Mungo. J'aime le sourire. <rire> Bonjour. Bonjour, comme ça. Ouais. Euh, Asterson, ouais. l'événementiel le plus dangereux de sa génération. Merci. Bonjour, comme ça, au, au public, euh, aux fans de Fred Mienga. Mm. Euh, moi, c'est Ronya Biki, euh, le jeune projecteur, comme, euh, on, et comme vous le dites là. C'est ce qui Alors, est, en effet. <rire> Alors. J'ai décidé de mettre mon œil sur Fred Mienga parce que c'est un garçon talentueux. Ouais. Et je l'ai connu dans des, certains spectacles, dans des mariages. Mmh. Et tu sais, moi j'ai grandi à Port-en-bas avec mon papa qui était un homme de la musique après tout. Effet, Et chez nous, euh, mon papa avait un appareil qu'on appelait les disque dans, ah ouais, bah dans, ouais, dans ouais. le temps. Ouais, ouais. Alors et puis et quand, et quand j'ai suivi oh ouais, ouais. Euh, Fred Mienga chanter il change réellement le makossa que moi j'ai vécu dans le temps. Yes. Et ce que, au dieu Kamoun, le makossa a perdu un peu sa valeur parce que les, les, les, les gens sont venus avec la, la, la musique urbaine, mm. la rumba et tout, mais je, je veux encore remettre sur scène le pur makossa qu'on a essayé mm. dans le temps. Et Mienga, le frère Mienga est l'homme avec qui on doit mettre ce makossa sur la scène mm. musicale. Voilà un peu pourquoi j'ai voulu euh, euh, faire de lui euh, ce qu'il est aujourd'hui. Ok. Bon, ça vous l'a dit que euh, le producteur, le jeune producteur a vu en Fred Mienga un chanteur euh, authentique euh, qui reste, euh, qui puisse jouer dans la plus tradition du Makosa, raison pour laquelle on est encore avec Fred Mienga. Ça voudrait dire on est avec Fred Mienga pour son Makosa authentique. Demain, si Fred Mienga est inspiré par d'autres rythmes et voudrait peut-être euh, s'accaparer ou encore suivre, ça voudrait dire, vous serez bien ça Non, non, c'est pas ça. <rire> Juste que je veux réner le Makosa de ouais, Makosa. Peu importe si demain il a d'autres idées, je serai avec lui parce que, un, d'abord, c'est un chanteur de charme que moi j'aime. Et il a des bonnes mélodies que j'aime. Et je pense qu'avec lui, c'est un projet à long terme, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à. Euh, producteur, vous achetez des tests pour qu'il chante ou lui-même, il écrit ses tests. Non, moi je l'ai connu ah ben avec test il avait tout un livre là il m'a tout un cahier de près de 100 titres que moi j'ai vu wow. donc c'est un garçon vraiment inspiré. Voilà. Donc... Euh, nous sommes venus passer d'un matin d'amour aux églises réveillées. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que la matin d'amour a déjà fini de dire son mot? Est-ce que la matin d'amour a connu la véritable promotion qu'il fallait? Est-ce que la matin d'amour a pu vous faire des entrées? Est-ce que vous êtes déjà comblé Est-ce que. Est-ce que. Est-ce que. Autant de questions. Oh non, non, non. La montagne est arrivée à un moment où le monde entier sévit une pandémie qui est du Covid-19. Mm -hmm. Parce que la montagne sort directement. Et l'année qui suivait, directement, euh, il y a eu cette histoire de Covid-19 qui a tout bloqué. Il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus rien, tout a été bloqué. Alors, euh, j'ai dit, je ne pas baisser les bras mm -hmm. parce qu'il est talentueux. Je reviens sur scène avec Église Réveillée. Mm -hmm. Parce que Église Réveillée me marque beaucoup. Mm -hmm. Surtout parce que j'ai fait dans le, le, le domaine ouais. de, de l'église, c'est de quoi c'est. Ouais. Alors c'est juste un moyen de, de faire une annonce aux gens, mmh. au, au, au peuple ouais. de Dieu qui sont manipulés par ces euh, églises réveillées, mmh. qu'il est temps d'enlever sur l'estrade ouais. les faux pasteurs pour mettre les vrais pasteurs. Justement. Parce que le monde attend encore la manifestation des vrais enfants de Dieu qui vont venir changer ce qui est corruptible en incorruptibilité. J'ai envie de répondre à <rire> Bon, euh, maintenant, jeune producteur, euh, on est vraiment fiers parce que c'est rare de trouver des personnes qui se donnent à fond comme cela. Et si on pose la question, producteur, vous, vous maîtrisez combien de titres déjà euh, dans les bars de Fred Mienga <rire> je, je maîtrise euh, pratiquement... Euh, le premier single, la Matin d'Amour, je le maîtrise par, mmh. par cœur, mmh. même ceci, je le maîtrise par cœur. Voilà. Moi, je produis tout ce que je chante, je chante vraiment bien mmh. et comme lui. Écoutez-moi En exclusivité, nous aurons notre producteur, <rire> palacis, cette fois-ci, <rire> qui va nous euh, donner un peu dans la Matin d'Amour. Écoutez, monsieur, le producteur Nbiki. <rire> ah ouais, la Matin d'Amour. Oui, je vais euh, vous faire un peu yeah. un rappel sur le titre phare que moi j'ai toujours aimé, mmh. qui veut dire donner son amour, c'est un titre qui m'a vraiment inspiré ouais. Alors, une jeune fille a donné son amour et son mari qui l'a laissé carré fourré une demoiselle a donné son cœur et le gigolo l'a laissé au tunnel et mama yé tous les jours à 5 heures, moi je suis debout pour toi yes. ton déjeuner et repasser ton costume wow. pour me remercier ce n'est que bastonnade au lieu de m'encourager. Ce ne sont que des injurés. Ah, mama, hey, hey, ah, mama, yo. <rire> On va dire c'est bon, fantastique, fantastique, mesdames et messieurs. Vous savez, pour euh, s'engager dans un projet, il faut ressentir le projet. Euh, pour s'engager dans une chose, il faut premièrement aimer la chose. Et nous comprenons à présent que notre jeune producteur aime son artiste. Le jeune producteur aime le produit ou encore les produits de son artiste. Alors, euh, quel est le projet imminent avec l'artiste Fred Mienga le projet... Alors, le projet imminent, c'est euh, la sortie du, de l'album de ce titre, intitulé mmh. Église de Réveillé ouais. qui sera très très bientôt sur les barres euh, d'ici fin, fin novembre. Mmh. Donc, il y aura. Euh, pour le roman, nous sommes en train de faire une mini-promotion avec les t-shirts qu'on a sorti On va mm -hmm. sortir après les affiches, les bails et tout. Et il y aura une conférence de presse qu'on va le faire ouais. avec les de de SIV et SIV et tout, et tout. Et après, il y aura une soirée dédicace qui va se faire pour présenter l'album au public. Et puis après cela, on va continuer la promotion avec... Comme ça ça, ça, ça, ça se doit, les chaînes de télévision, de radio et tout, et tout. Faire un clip, en effet. C'est voilà. un projet, nous sommes en train de vouloir euh, acheminer. Est-ce que c'est déjà sorti du studio ou c'est encore studio euh, C'est encore studio pour les dernières éditions. Mais d'ici peu, euh, tout serait fin prêt pour être officiel. Vous, vous ressentez la chose déjà la chose <rire> Bon, ok euh, nous voyons également des t-shirts qui sont disponibles oui des t-shirts euh, à côté de ça il y a autre chose qui accompagne cette grosse promotion vous avez dit il y aura des grosses affiches et à côté de ça euh, il y a quoi d'autre oh, mais... J'aimerais pas beaucoup parce que là, mm. j'ai quelqu'un qui sait comme ça. J'ai un, un manager à Neuve, celui qui me mm. bon, donne les idées et puis il crée justement. C'est lui qui connaît. Donc dès qu'il réalise quelque chose, il m'approche juste, je vois et puis on, on, on met ça sur le marché. Il devait arriver tout à l'heure, mais juste que je pense que c'est le temps avec okay. la nature et la pluie. Sommes-nous déjà à la maturité avec Fred Mienga ou c'est toujours l'embryonnaire Non, non, non, nous sommes déjà à la phase et de la maturité. la maturité. La maturité. Donc ça voudrait dire que euh, euh, la pochette sera euh, cette fois-ci. Euh, je vais dire quoi La pochette sera à la hauteur des chansons que nous attendons. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Merci. Euh, merci messieurs les jeunes producteurs, on n'a pas encore fini, on revient. Entre temps, Fred Mienga, euh, quand on parle de début dans la musique, c'est souvent pas facile. Maman dit, mais pourquoi laisser l'école pour être dans la musique Pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, C'est un monde pourri, est-ce qu'il y a eu de difficultés pour arriver dans la musique, Fred Mienga Non, non, pas du tout. Mmh. Euh, de mon côté, moi j'ai pas eu de difficultés. Mmh. J'ai suivi mon domaine scolaire, normalement, ouais. et avec la musique. Voilà. Euh, euh, Est-ce que tu n'as pas commencé à chanter dans le ventre de ta mère, comme les autres le disent? Bon, que... non. Comment chanter pour aussi à la chorale? Ne chanter pas par ci, par là? Non, non, non. Ouais. Ça, pour moi, c'est un don. Je non, sais pas, c'est un don. Un don, euh, on ne sait euh, pas d'où ça vient? Oui, oui, oui. Ok, donc la, le, le Sami est tout de la famille <rire> en termes de, de musique. J'admire son courage et l'inspiration qu'il a. Déjà, l'artiste, l'album en, euh, en elle-même, qui nous parle du quotidien, en fait, le vécu quotidien. Donc, euh, je l'apprécie et je l'encourage énormément dans, dans ce qu'il fait. Pour moi, euh, sincèrement, quand on parle de, de la nouvelle dynamique du Makosa au Cameroun, je pense qu'on devrait justement euh, s'accorder du fait que euh, Fred Miyenga, le révolutionnaire du Sahar, vient avec une nouvelle tendance. Il est dans une dynamique aujourd'hui qui, pour moi, euh, en tant que euh, mélomane, je, je, je m'inscris justement dans cette euh, mesure où il faudrait encourager cette, euh, cet artiste qui monte en puissance. Déjà par des pas de belles mélodies, mais aussi par rapport à ce qu'il apporte comme nouveau dans cette, euh, dans cette dynamique nouvelle-là de la jeunesse camonaise qui monte. Euh, qui monte en puissance. Donc pour moi c'est un artiste accompli et il est très bien entouré avec son producteur qui le suit, avec ses danseuses, avec, avec tout son staff bien sûr dont nous l'encourageons. Il a déjà sorti un premier, un premier Marseille Single aujourd'hui il revient avec Église Réveillée avec tout ce qu'on connaît autour bien sûr de, de cette nouvelle mouvance-là. Donc je pense pour pas qu'il fera une très belle carrière et voilà pourquoi nous, nous l'encourageons. Donc, euh, c'est un artiste qu'il faut qu'il faut déguster, surtout sans modération. Pour ma part, l'impression pour mon petit grand artiste, Fred Meyenga, juste pour l'encourager et puis que tout ce qu'il fait faire puisse aller de l'avant et que le, le son que j'ai entendu là, on appelle ça, Église Réveillée. Vraiment, ça, c'est un fléau vraiment qui... qui terrorise le secteur. Donc, le thème est vraiment émotionnel, qu'il puisse aller de l'avant et puis que mon producteur, mon ami Biki, jeune producteur, puisse avoir toujours de la force pour le soutenir. Et ensemble on va on va percer. Courage Fred. Nous sommes dimanche, sommes venus soutenir Fred Meyenga pour la sortie de son nouvel album. Vraiment nous l'attendons comme la fumée blanche au Vatican. Et nous espérons aussi que le projet va beaucoup donner. Le son en question parle beaucoup et c'est un sujet qui est très pertinent. Église réveillée, ça a sa place. Euh, je suis très content aujourd'hui d'être présent euh, pour, euh, pour encourager euh, le jeune artiste Préméenga qui nous fait danser encore du Bakosa et il serai toujours là pour l'encourager et apporter mon soutien comme je peux. Fred Myenga, depuis euh, la matinée d'amour et cette fois-ci, l'église est réveillée, sache que nous sommes toujours ensemble, tu nous fais vraiment danser du bon Makosa. Oui, en fait Fred Myenga, c'est un artiste à découvert qui s'ouvre au monde déjà. Nous l'encourageons beaucoup déjà pour qu'il puisse aller de l'avant. Alors, euh, l'artiste Fred Mienga, est-ce que la musique nourrit son nom aujourd'hui C'est une question très compliquée, mm -hmm. euh, mais pour moi ce n'est pas le cas parce mm -hmm. que je suis accompagné par euh, le jeune producteur Royal Bikinkumba qui mm -hmm. me soutient depuis la matin d'Amour ouais. jusqu'à Église et Réveil. Mm -hmm. Bon, euh, maintenant, quand on passe au quartier, on dit, l'artiste Fred Mienga, l'artiste Fred Mienga, le nom artiste, ça vous convient on se sent dans ça Bien sûr, mmh? bien sûr. Donc euh, on dit artiste, ça donne un ça donne effet. Maintenant, quand on regarde euh, dans le viseur, quelle est l'avenir de la musique camerounaise euh, Moi, je, je peux rien dire euh, sur ce sujet, mais je sais une chose, c'est que le Makosa que je soutiens mmh. demeure et restera toujours Makosa. Ouais. Pourquoi révolutionner dans la chose? Parce que je suis le seul jeune mm. marcosis ouais. actuellement au Cameroun mm. qui agence tous les genres mm. makosaïques mm. pour pouvoir avoir euh, un rythme personnel. Ouais. C'est-à-dire, je fais dans du Zouglove, mm. Jean Makosa, ouais. je fais dans du Pumakosa, mm. euh, j'appelle les noms, je n'appelle pas aussi les noms, ouais. je fais dans ce que. Plusieurs personnes ont fait. C'est-à-dire, je fais un, un assemblage de plusieurs mm. genres, ma cosa, pour faire à ce que euh, ce soit mon propre. Mm. Euh, est-ce que Fred Mienga euh, vit essentiellement de la musique Je vous dire, dit, est-ce que c'est 100% musique, tous les jours studio, après studio maison, repos et tout et tout Est-ce qu'à côté de ça, il n'y a pas un boulot de rattrapage Je ne sais pas trop. Toujours, toujours. Mm. Un jeune Camerounais comme moi ne saurait rester chez lui. Ouais. Euh, tu me bats quelque part ah, On se bat quelque part Donc ça voudrait dire qu'il faudrait c'est un message très fort Qui est envoyé à l'endroit de la jeune génération Il faudrait comprendre qu'il faut apprendre à faire plusieurs métiers à la fois À côté de la vocation, passion Il y a aussi des petits jobs Pour naturellement gérer des maigres factures à la maison Mesdames et messieurs, je suis toujours avec la de Fred Mienga. Fred Mienga, euh, maintenant on est dans la musique parce que les femmes nous apprécient. On est dans la musique parce que quelques membres de la famille mmh. nous, nous applaudissent. On est dans la musique parce que... Qu'est-ce qui te marque vraiment dans cette musique? Qu'est-ce qui te motive dans cette musique? En fait, pour moi, la musique, c'est une passion. Mmh. Et elle est en moi. Mmh. J'ai rien d'autre à dire. Ouais. La musique est en moi. Et mmh. je sais qu'elle marche avec moi. Ouais. Fred Bienga, marié. Allez. En couple, en couple, en couple. Dans couple, on laisse entendre quoi <rire> Un papa de beaucoup d'enfants et, de beaucoup et qui vit avec euh, la fille d'autrui chez moi. Ok. Bon. Euh, les parents de la fille d'autrui reconnaissent connaissent bien la tisse, même sans le vouloir, parce que, que c'est <rire> de Maintenant, euh, je vais dire. Est-ce que euh, les enfants vivent sous le même toit avec l'artiste oh, Ça c'est un peu jardin secret, mais on aime quand même faire un tour de ce côté parce que c'est important. C'est ça qu'on appelle également responsabilité dans la chose. Ouais, parce que euh, par le passé on disait que les artistes sont des voyous. Hmm? Ils sont des voyous, ils sont partout, ils n'ont pas de femmes, ils n'ont pas de vie. Vous comprenez Là nous avons fait un père de famille. Mmh. Les artistes sont sur le même tour avec l'artiste. Oui. Toujours, toujours. Euh, une... Vos heures de repos, ça se passe comment Ils ne me dérangent pas, ils ne perturbent pas. C'est le propre des enfants. <rire> c'est le propre des enfants. Il y a du bruit par ci, par là. Mais euh, ça manque parfois quand ils ne sont pas là. Mmh. là tu sens qu'il y a un vide. Hein? Donc c'est important d'avoir ces enfants, de voir ses enfants jouer, t'ennuyer. C'est -ce la seule belle chose au monde. Wow. Modèle dans la musique. Parce qu'on dit, chaque personne dit, c'est en voyant tel fait que moi j'ai aussi voulu faire. C'est en voyant tel fait que moi j'ai encore poussé mon talent plus loin. Quels sont les modèles de Fred Mienga dans la musique Ils sont nombreux parce mmh. que je, je les écoutais mmh. tous. Ouais. Mais j'aime bien le grand maître. Le grand maître. Rabat et toute ouais. sa suite. C'est-à-dire quand je dis Rabat c'est les amis d'Iko qui en découle ouais. et tout le reste. Mmh. Euh, maintenant, est-ce que tu as eu à rencontrer Rabarabi pour lui dire ton amour Ou encore pour lui dire, euh, Papa, je suis là, comme un peu ça, c'est pas trop Non, mmh. non. Euh, si Rabarabi te rencontrait rencontré euh, dans un, un show, et pendant ton show, tu disais, Papa, je suis là, j'ai beaucoup aimé la musique grâce à toi, ou encore, grâce à toi, j'ai poussé mon génie plus loin euh, et qu'il prenne le micro pour dire prenez bien je voudrais que tu fasses désormais partie sans visa. Quelle sera euh, ton impression, tes sentiments C'est une question très compliquée <rire> parce que euh, euh, entrer dans les sans visa, cela n'est jamais passé dans mon esprit. Mm -hmm. J'ai toujours voulu mener ma carrière solo, mm -hmm. c'est-à-dire. Euh, Seul, mmh. accompagné avec le jeune producteur, comme il, mmh. comme il, il est auprès de moi. Mais l'idée de sans visa mmh. c'est jamais passé dans ma tête. Mmh. Parce que euh, je saurais peut-être aller là-bas aussi, mmh. comme tout jeune, mmh. et peut-être aller faire aussi les tests, mmh. mais cela n'est jamais passé dans mon esprit. Mais j'aime bien l'homme et ce ouais. qu'il fait. Là, on a envie de tirer encore un très grand coup de chapeau au jeune producteur Mbiki, qui est tellement jaloux de son artiste et son artiste qui, euh, par reconnaissance, dit qu'il ne trouverait mieux ailleurs qu'avec Mbiki. Euh, Mbiki, vous avez encore une fois de plus, sinon de trop la parole. J'ai envie de tuer, on a buté en famille. Okay. C'est du fruit en effet. Tu as encore la parole. Mbiki, ah, ouais. de tout ce que ton artiste dégage, des impressions, de ce qui vient de cette série de questions, qui, ont été, qui a été posé à l'artiste Impression euh, Mon impression, c'est que, en effet, mm -hmm. je connais l'artiste la, mm -hmm. et j'aime sa manière de parler, son humour. Mm -hmm. J'aime son engagement et son ouais. développement et je sais mm -hmm. ce qu'il est. Donc c'est un homme comme ça, très humble mm -hmm. et très simple. Mm -hmm. C'est pour ça que moi je l'aime. Ouais. J'ai souvent envie de lui dire, de lui, de lui, de lui, de lui euh, c'est un artiste qui a fait de lui sa marque déposée. Un artiste également qui est à côté d'être révolutionnaire qui est visionnaire donc je ne peux qu'encourager l'artiste frère Nienga à aller de l'avant l'artiste euh, euh, monsieur mbiki romiel et tout ce que ça va avec euh, d'où situe tous ces fonds pour accompagner l'artiste. Donnez <rire> Non, Non, Ce sont des choses que... Euh, je ne vais pas parler de ça ici parce ouais. que là, mmh. vous, vous savez, au Cameroun, c'est très très compliqué. Là, Déjà, lorsque tu vas parler ici, on va dire, mmh. il est dans ta tête. Voilà, voilà. Alors moi, je suis d'abord un battant mmh. d'office. Mmh. Moi, je suis un battant, je travaille mmh. et j'ai aussi certaines entrées qui sont personnelles, mmh. avec quoi je peux... Euh, épauler l'artiste Fred Mienga. Voilà. C'est un peu tout. Euh, comment prétends-tu, ou encore, comment vois-tu l'artiste Fred Mienga d'ici deux ans oh, je, je sais une chose, par la grâce de Dieu, d'ici deux ans, euh, on, va, on, va, on va pouvoir parler déjà, atteindre déjà le niveau où nous voulons atteindre. Mais euh, on n'a pas tellement pressé pour ça. Voilà. On dit tout doucement, mmh. on va arriver. Justement. Et parce que moi l'aime, parce que c'est un, un artiste très très humble. Mmh. Parmi beaucoup des, des artistes marocains ma artiste, euh, en effet, de la Côte Douala, précisément, il est un modèle. Mmh. Donc, il est modèle parce que même lorsque euh, il a euh, une, une maire dans sa famille mmh. et qu'on l'appelle pour aller là-bas mmh. chanter, il m'appelle d'abord, il mmh. est-ce que je peux même mmh. moi de partir parce que, mmh. il a dit, il, donne, mmh. euh, il donne vraiment euh, l'honneur oh, à, à moi qui est un compositeur et aussi, lui il met les choses vraiment, euh, ça c'est très, très très rare de voir comme ça. Surtout ces jeunes artistes aujourd'hui que, après avoir chanté deux trois morceaux, commence à, à croire qu'il es est arrivé et ils vont passer par là. Comme dans tout autre domaine, quand okay. on parvient pas bien aligné deux phrases avec 10 fautes, on dit qu'on est, on est le plus grand dans le monde. Euh, maintenant, euh, l'artiste, vous voulait dit, le producteur, jeune producteur, euh, quand on regarde l'ensemble de ça, on a envie de poser la question où est-ce que l'artiste a déjà presté jusqu'à tuer, resté, Tu as dit waouh, voilà mon gars, ça c'est mon gars depuis Quelle prestation t'as le plus marqué depuis que tu as un frère de J'ai Je ne saurais vous dire parce qu'il y a eu beaucoup de prestations où moi j'ai été ému. Donc, mm. Je ne vais pas vous dire, il y a un, une personne spéciale. Mm. À chaque fois qu'il va quelque part, il m'impressionne. Mm. Chaque mm. fois, il m'impressionne. Okay. Euh... Ça vous dit une impression a également un cachet. Quel est le plus gros cachet qu'on a déjà eu avec l'artiste jusqu'ici Non, non, non, <rire> ça c'est les choses qu'on <rire> <rire> ne parle pas. <rire> pour le moment... Euh... Motivez-nous euh, Pour le euh, plus moment, nous, nous, euh, nous faisons ça. <rire> avec, avec ça, amour et que ça c'est un on n'est pas l'emploi pour chercher de l'argent ça ça, ça pourrait venir ça prévenir mais l'autisme c'est pas ça c'est d'abord de faire découvrir qui il est d'abord et puis et de, et, et de faire comprendre au public le message qui qui qu veut véhiculer à travers ces chansons et à, à, à partir de là ce qui viendra Okay. On, on va Au de je m'en vais à la boulangerie, on m'a rassuré qu'il y a une boulangerie à panda où il y a tellement de pain. Je vais de... de je vais dire quoi, de Konsamba, pour Bipanda euh, par exemple, à pied, pour atteindre la boulangerie. Je pense que pour ne serait-ce que résister, avant d'arriver à la boulangerie, il faudrait que je parvienne quand même à prendre les miettes de pain dans la route du Tom pour me nourrir, ne serait-ce que pour avoir la force et arriver maintenant chez la grosse boulangerie qui m'attend à Bépanneur. Vous n'allez pas me dire ou tu ne dois pas me dire qu'entre-temps, il n'y a pas souvent des entrées. <rire> euh, non, entre-temps, en je peux mentir, il n'y a pas parce que... Je vous ai dit tout à l'heure, euh, la pandémie du COVID est venue mmh. tout tuer. On, on avait beaucoup de des spectacles et de projets sur la main mmh. à cause de cette maladie, de pandémie, euh, tout a été stoppé. Ouais. Et donc pour laquelle j'ai décidé de ne pas baisser les bras, mm -hmm. de revenir avec le nouveau album qui est Ex réveillé pour voir euh, suis heureux de croire, heureux également de voilà. penser que non, à côté ça on peut quand même évoluer. Euh, oui, partout dans la ville, c'est des j'ai remarqué, en fait c'est que les artistes libres aujourd'hui essentiellement des mecs cachés qu'on reçoit dans des bars, euh, des affiches d'artistes partout, par-ci, par-là, ou des prestations dans les dans -bas, quand tu demandes le fond, ne cacher pas ça. Pourquoi je ne vois pas trop Franck Est-ce qu'une volonté de m'embêter ton artiste dans ces shows, je veux dire de bas niveau, ou je sais pas trop en fait? Oh non, ce n'est pas ça, c'est juste que. Je trouve ça un peu trop, trop vulgaire et, et trop en, enfantin. Mm. Il va, il va pas voir. Lorsque tu veux donner la valeur à, à ce que tu fais, mm. il faudra prendre du temps pour faire ce qui est bien. S'il faut suivre les pas de tous les autres artistes, ouais. comment la musique, À chaque petit euh, euh, anniversaire au, au, au quartier, il s'introduit mm. partout, partout. Au final, ça veut dire qu'on veut marcher toujours comme les gens marchent. Mm. On, on et tu dois créer et ton art ta façon de faire et ton style mmh. et ce style là c'est ce que j'aime en lui est ce que dans ça on voit aussi une sorte de promotion dans les de son quartier mmh. par prestations et tout et tout est ce que ça fait penser la promotion de l'artiste en même temps bon, d'une part oui mais d'une part euh, ça rend euh, l'artiste vulgaire et ça gâte mmh. et ça gâche vraiment euh, ce qu'il voulait faire ouais. et plus grandiose mmh. parce que lorsque tu es connu dans tous les bacs les, les, les basses du quartier, tous les anniversaires. Mmh. Tu tues tu, ton, ton arbre par là-bas, ton genou par là-bas. Demain, quand tu vas te dire, oh, celui-là, il est partout au quartier, dans les petits machins, oh, celui-là, c'est par là, ah. et, il n'a plus ça. Mmh. Ouais, ça, ça c'est clair, je partage vraiment l'avis. Euh, des clips en cours oui, précisément l'équipe en cours euh... euh, surtout l'équipe de la Matin d'Amour. C'est très bientôt vous. Non, c'est très bientôt, après sorti mmh. euh, 2022, la sortie officielle de L'Église Réveillère, l'année 2022, c'est l'année pour le clip. Okay. Euh, quel est, à côté de ce qu'on dit, euh, on fait juste pour Sacedos à présent, euh, quel est ton plus gros rêve pour ton artiste Bon, Big Dream Mon plus gros rêve pour ton artiste, c'est c'est puisse atteindre au sommet de son art d'abord. Ouais. Et que euh, ce projet d'abord soit réalisé que, que, que, et qui puisse chanter jusqu'à l'international, qui puisse ouais. aussi faire des voyages musicalement par là, aller dans le pays africain aussi, faire des, des, des trucs, ouais. faire des, des, des dons dans les orphelins aussi pour d'autres ouais. personnes. en effet Fais tout ce qu'il a en cœur comme un rêve. Parce que chaque, chaque personne a un rêve d'abord qui veut qu réaliser. Si son rêve se réalise, pour moi, ça serait très content. Ok. Parlant don dans le là dans les lien, je vous l'ai dit, est-ce qu'il faut attendre d'avoir beaucoup pour aller le faire Non. Euh, quel... quel donc, futur qui est prévu, c'est pour quel mois C'est pour décembre C'est quand a... L'année 2022. L'année 2022. Toujours, toujours ici, sur cette chaîne, oui. on va vous donner. Euh, je je voudrais euh, naturellement interpeller les téléphonateurs. Vous avez compris, année 2022, nous reviendrons avec euh, une descente dans un orphelinat pour remettre le don par l'artiste Fred Mienga, accompagné du jeune producteur. C'est ce qui dit. Tu as dit à ah, soi ce serait ça ce serait ça ok euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut encore dire pour sortir euh, tout ce que je peux dire c'est que euh, il faut j'ai fait une annonce au public aux fans de Femi de beaucoup là c'est euh, là c'est beaucoup euh, soutenir le projet de l'artiste, encore mm il -hmm. a encouragé la, la en, en se procurant des cd originaux de ne pas les faire de la piraterie parce que il faut que l'artiste vide de son art. Et aussi, pour que l'artiste puisse être quelqu'un de bien dans la société, il faudra que chaque fan puisse écouter son ses chansons en achetant un C ou en achetant un t-shirt. Et puis l'encourager. Pas d'autres le marché, ils sont là. Euh, merci, jeune producteur. Merci pour cet amour, merci pour euh, la reconnaissance, merci pour le rêve grand envers ton artiste. Euh, L'artiste Fred Mienga, qu'est-ce que tu dis pour sortir Alors, pour sortir, moi, je vais faire une belle mélodie, mmh. parce que j'aime tellement chanter. Ouais. Mais le choix euh, sera à vous, hein? mmh. ou alors là, matin ou alors Église réveillée. Nous sommes, nous sommes déjà à plus de deux morceaux de jouer dans l'émission. Nous sommes à présent euh, dans... Euh, L'Église réveillée. On, on veut l'église réveillée. On veut déguster ces chansons. On veut consommer sans modération cela. On veut découvrir ces chansons. On a envie de partager. On a envie de faire savoir Église réveillée avec l'artiste Fred Mienga, C'est maintenant tout de suite. N'importe qui se lève et prend la Bible, il se déclare pasteur et il escroque les gens. Malheur à vous. Jésus, vous regardez, malheur avoué, Dieu vous regardez. Ah, ah, ah, les églises réveillées, qui poussent patouées, comme des champignons. Et, oh, oh, oh, les églises réveillées, le diable est en, c'est s'est ah oui, y a je dis merci à, à tous mes fans, mm. à tous ceux qui aiment ce que je fais, mm. à, aux jeunes producteurs, Romuald qui combat, aux managers, mes managers, j'ai beaucoup de managers, mm. Denson, euh, Bien Damet et, et autres, mm. tous ceux qui me soutiennent, euh, je dis merci, un grand merci. Ouais. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes parvenus au thème de l'émission, presque au thème de l'émission, avec euh, ces deux artistes très magnifiques. Je vous l'ai dit, cet artiste très magnifique, je vous l'ai dit, il a une voix très suave, il a la qualité des tests bien rédigés par lui-même. Il n'y a pas une personne qui fait ces tests, c'est lui-même qui les écrit. Et c'est en même temps... La voix que vous avez écoutée, lui c'est Fred Mienga, retenez bien sûr le nom. Il vous reviendra très prochainement sur cette même chaîne pour vous donner la suite dans l'affaire Ou encore pour qu'on fasse la descente à l'orphelinat comme l'a si bien précisé son jeune producteur à la personne de Romuald Mbiki. A très bientôt sur TV. On est ensemble.